Au fond, pour moi, vous savez, c'est très simple. Donc, mon premier contact avec l'Ordre, ça a été la liturgie. Et je dois dire que dès le premier instant, j'étais saisi par la splendeur du déroulement liturgique. Pour moi, je n'avais jamais connu jusqu'à maintenant une beauté pareille. La deuxième chose, c'est que, fréquentant depuis quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, les Frères Dominicains, j'ai tout d'un coup eu le sentiment que ces hommes, ces religieux, il y avait le désir très ferme de conduire quelque chose jusqu'à son terme. Mais tout cela dans une très grande liberté. J'ai été subjugué, Et je dois dire que j'ai découvert là quelque chose dont je ne savais pas que je recherchais.